rendez-vous pour une nouvelle capsule avec l'immense intention de pouvoir vous impacter et surtout combattre cette idée universelle que le changement, il lui faut des lustres. Non, le changement peut s'opérer comme ça. Combien de fois ça vous est pas arrivé de lire quelque chose, d'entendre de, un message à la radio qu'on vous raconte quelque chose et puis, oh, la magie s'opère, vous changez de comportement, d'attitude ou de croyance, c'est ça mon rêve et je le fais avec tout mon cœur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire qui m'a beaucoup impactée. C'est l'histoire d'un prof qui, un jour, a pris euh, ses élèves et il, elle leur a demandé de prendre une feuille et sur cette feuille, de noter tous les prénoms de tous leurs camarades de classe et en face de chaque camarade de classe, de mettre toutes les qualités qu'ils apprécient chez cette personne. Et à la fin, elle a récupéré toutes les feuilles et le lendemain, elle a fait une feuille. Donc, avec toutes les qualités de tous les élèves et qu'elle a remis personnellement à chaque élève. Et pendant au moins dix minutes, elle a entendu des « Ah, oh, oh, je ne m'attendais pas à ça. Oh, c'est pas vrai. » Et en fait, quand elle leur a demandé leur avis, ils disaient tous qu'ils ne se voyaient absolument pas comme ça qu'ils se voyaient différemment et qu'ils étaient heureux, heureux de savoir que les autres les percevaient comme ça parce qu'elle avait demandé que des qualités. Et puis l'eau a coulé sous les ponts, les, ces, ces jeunes, cette jeune promotion a fini euh, sa scolarité, chacun a, est parti à, vers son destin. Et puis un jour, bien des années plus tard, elle a appris qu'un de ses élèves qu'elle chérissait particulièrement est décédé. Alors elle décide d'aller à son enterrement. Et à son enterrement, elle va et elle se penche sur son cercueil pour lui faire un dernier au revoir. Et là, par surprise, il y a un ancien élève à elle qui vient la voir. « Vous ne seriez pas la prof de maths qu'on a eu, Marc et moi ?» Et elle lui dit « Oui, oui, oui, complètement. Oh. » « Comme j'aimerais vous remercier, etc. » Et puis, pas que moi, attendez. Et là, elle va et elle ramène la maman de, de, de ce jeune homme. Elle dit « Vous ne pouvez pas imaginer comment mon fils n'a pas arrêté de parler de vous. Et D'ailleurs, j'ai quelque chose pour vous, j'aimerais vous le montrer. » Et elle va dans le portefeuille de son fils et elle sort un petit bout de papier usé, complètement froissé, chiffonné qui prouve qu'il <rire> en a vu des vertes et des pas mûres. Elle dit « Regardez, il l'a toujours porté sur lui. » Et là, la prof commence à pleurer. Et plein d'autres camarades sont venus avec leurs feuilles en disant « Regardez, on l'a tous gardé. C'est le plus beau cadeau que vous ne ayez fait. Parce que ça nous a permis de rentrer dans son monde, qui est un monde dur, du travail, etc. Avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de, de force, et avec beaucoup de conviction. Cette prof, ce jour-là, elle n'avait pas évalué. L'impact qu'elle avait causé, c'est toute une euh, génération, toute une promotion. Alors, ma question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, comment impactez-vous votre monde Qu'est-ce que vous laissez derrière vous Qu'est-ce que vous mettez en place Vous savez, les mots, c'est comme les armes, ça tue pareil. On a la possibilité d'impacter positivement ce monde avec beaucoup d'amour, avec des intentions. Avec. Vous avez vu son geste Il était petit, ça lui a pris combien de temps 5 minutes et pourtant... Regardez l'impact que ça a causé. Ou alors, est-ce qu'on a choisi d'impacter négativement ce monde en sortant que des critiques, que des choses qui sont inutiles, que des choses qui sont méchantes et blessantes. La balle est dans votre camp. Vous avez le choix d'impacter ce monde positivement. Mais tous les jours, vous faites ce choix. Et tous les jours, vous êtes le produit de votre choix. C'était vraiment mon message à faire passer aujourd'hui pour vous. C'est simple, avant d'ouvrir la bouche, tournez votre langue comme Blanche-Neige là 7 fois avant de dire une bêtise. Et choisissez au contraire des mots d'amour avec votre entourage, vos enfants. Vous savez, on fait des torts énormes à nos enfants. Et on finit par leur faire porter une veste qui n'est pas la leur parce qu'on constitue leur identité. Quand je dis à un enfant « t'es bête »,« non mais tu t'es vu. T'es absurde, tu fais n'importe quoi, c'est exactement ce qu'il fait. Et surtout, qu'il le devient. Et il est très difficile de changer une identité. Quand je dis « je suis bête », ça n'a rien à voir avec « je me comporte comme quelqu'un de bête ». Je me comporte comme quelqu'un de bête, c'est comme si j'avais une veste. et bien, elle n'est pas taillée, à la... elle n'est pas à la bonne taille. Qu'est-ce que je fais Je me débarrasse de cette veste et je la jette. Si au contraire, j'ai la conviction que je suis bête, c'est comme Nahid, je suis Nahid, je vais vivre en tant que Nahid et je vais mourir en tant que Nahid. Et ça, rien ni personne ne pourra m'aider à changer ma structure identitaire. Donc, soyez opérateur de changement, faites-le en grand, faites-le avec votre cœur et faites-le même avec des tout petits pas. Si vous avez aimé cette vidéo, vraiment aidez-moi à élever le niveau sur la toile, à inonder avec des choses positives et impacter un maximum de gens parce que c'est ça qui me fait kiffer dans ma vie, c'est combien de personnes, inshallah, je vais pouvoir impacter positivement. Vous avez, vous aussi, lu, vu, vécu une histoire extraordinaire, please, partagez-la avec moi, je vous fais la promesse que si elle me touche et elle touche mon équipe, je vous ferai l'honneur de la mettre en vidéo. Facile, nom, prénom, et envoyez votre histoire à contact.com. C'est tout pour aujourd'hui. à une prochaine vidéo. et